Les gars, vous avez vu que Mbappé, il a mis un coup de pression à l'équipe de France. Après, je peux comprendre, Mbappé, quand il dit le football, il a changé, que les joueurs doivent avoir un droit de regard sur les sponsors, je peux comprendre. Mais vous avez vu les sponsors en question, les gars Il s'agit de fast-food, voilà. Et Mbappé, c'est quoi ton problème avec la malbouffe La malbouffe, ça a toujours fait partie du sport, les gars. Quand on regarde un match de foot, qu'est-ce qu'on mange devant un match de foot Une pizza C'est la vérité les gars, on mange une bonne pizza. Mbappé il croit qu'on mange des carottes râpées, il croit qu'on mange des brocolis, il croit qu'on mange du chou de Bruxelles devant un match de foot. On mange des burgers, on mange des pizzas. Euh, aux états unis pendant les matchs de baseball, ils il distribuent des hot dogs, ils boivent des bières, c'est comme ça. C'est comme ça Mbappé, il croit qu'on mange quoi De la salade verte Des crudités devant un match de foot Donc ok Mbappé, d'avoir un droit sur les sponsors, je comprends. Mais de s'en prendre à la malbouffe, je comprends pas. Parce que tu peux avoir un message, oui, ne mangez pas trop, mais devant un match, on a toujours eu de la malbouffe. Quelqu'un mange vegan devant un match de foot, les gars, ça existe, sérieux les d'accord avec Mbappé quand il dit que les joueurs peuvent avoir un droit de regard sur les sponsors. Je suis d'accord avec lui. Mais de là à pointer du doigt les fast food à pointer du doigt la malbouffe, je trouve que c'est trop les gars. Et demain, c'est Mbappé qui va décider maintenant quelle marque est bonne ou pas, quelle marque est saine ou pas. C'est Mbappé qui décide en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc d'un côté, Mbappé va nous dire ouais. Hublot, Hublot par exemple, il est ambassadeur de Hublot, ah oui Hublot c'est sain les gars, oui oui c'est fait avec, euh, les montres elles sont faites avec du bois d'Amazonie et avec euh, du sperme de cro du crocodile, arrêtez les gars, Hublot c'est des montres à 50 000 euros, il y a qui qui peut s'en acheter une Personne, personne à part d'autres joueurs de foot qui peut s'en acheter les gars, personne, et pourtant c'est l'ambassadeur de ça, et je pense pas que c'est une bonne chose, et je pense pas que toutes les zones sont éclaircies dans, dans, dans les montres de luxe aussi, donc faut arrêter Laisse les gens bouffer devant les matchs de foot. Il y en a qui bouffent, il y en a qui bouffent pas. Laisse, c'est pas ton problème Mbappé. On est où On est en Corée du Nord ou quoi les gars On va commencer à décider que ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est Mbappé qui décide en fait. C'est comme ça de demain.